vide. Nos salles de spectacle, nos cinémas, nos théâtres, nos salles des fêtes, nos cafés-concerts sont vides. Et avec ces lieux, ce sont tous ces autres endroits annexes qui prennent la poussière. Les loges, par exemple, les loges et les coulisses qui se retrouvent exceptionnellement alignées au vide des salles qu'elles accompagnent, car il y a toujours eu un balancier incessant entre le vide des loges et le vide de la salle. Quand le spectacle a lieu, par définition, la salle est remplie, les artistes sont sur scène et les loges sont vides. A l'inverse, plusieurs heures avant le spectacle, la salle est vide. Mais les loges et les coulisses, elles, sont pleines. Tout au plus, assiste-t-on à une plénitude totale quelques minutes avant le spectacle ou pendant quelques instants seulement, la salle est là, pleine, qui attend le début du spectacle et les coulisses sont elles aussi remplies de tous les techniciens prêts à en découdre et d'artistes qui luttent contre leur traque. Mais aujourd'hui, tout est vide. Les danseurs ne dansent plus, les chanteurs ne chantent plus. Et avec les salles, ce sont aussi les têtes qui se vident. La notion de public devient peu à peu imperceptiblement le lointain souvenir de ce qui donnait un sens à nos vies, qui s'en retrouve donc désormais vide de sens. Mais paradoxalement, plus le vide se fait dans les salles, plus il remplit en moi cette inexorable certitude. Je suis fait pour le spectacle vivant. Étrange paradoxe, l'absence de spectacle ne parvient pas à dissimuler la présence grandissante de créations, de projets, d'idées, d'initiatives. Alors comme le dit le philosophe Étienne Klein, de quoi le vide est-il plein Depuis plusieurs années maintenant, nous savons que le vide de l'univers renferme une matière invisible, la matière noire qui constitue presque un tiers de l'univers visible mais qui se cache derrière la matière telle que nous la connaissons Et nous, les acteurs du spectacle vivant Que se cache-t-il derrière le vide auquel nous sommes confrontés depuis plus d'un an maintenant Quelle est notre matière noire à nous Serait-ce la création d'autres modèles que les salles de spectacle traditionnelles Serait-ce notre créativité, notre passion Assurément un peu de tout ça. De quoi mon vide est-il plein De doutes, c'est évident mais aussi d'optimisme, car l'histoire nous l'a montré. Malgré les difficultés des époques, les artistes ont toujours traversé les épreuves. Parce que notre métier, contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire, ne dépend pas des théâtres et des salles de spectacle. Et j'aime me dire que tout part et tout reviendra toujours à une situation de départ où un saltimbanque tel Ursus dans L'Homme qui rit ou Vitalis dans Sans Famille pose sa caravane au milieu d'une place publique pour y jouer son spectacle. Tout comme j'aime me dire que tant qu'il y aura des artistes pour écrire des chansons et des gens pour les écouter, le reste n'est que de la matière visible. Le véritable sens de tout ça est caché derrière la matière que l'on met en place pour exécuter son art. De quoi mon vide est-il plein De passion, d'acharnement et de travail. Et que cette saleté de virus modifie les règles du jeu n'y changera rien, car mon vide est également plein de vous. La communauté 507 Heures et au-delà, le public, qui j'en suis certain, saurait accueillir avec bienveillance et envie les nouvelles formes de spectacle que je suis en train de préparer pour contrer ces fermetures en cascade. Et quand je pense à ce projet qui vibre dans ma tête depuis plusieurs semaines maintenant, mon vide est plein d'espoir.